La chute, ça s'appelle, dans la genèse. On a chuté. Et donc c'est considéré comme quelque chose de très négatif en général. C'est pour ça que beaucoup de traditions dites de la non-dualité n'ont pour enjeu qu'une chose, c'est de retourner à cet état. Ailleurs ce sera mieux. Que ce soit ailleurs dans le nirvana, que ce soit ailleurs dans le satori, que ce soit ailleurs dans l'état de conscience non-dual, que ce soit ailleurs au paradis des chrétiens, des musulmans, de quiconque, c'est ailleurs, avant, avant la dualité.